Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un unbox de First Blood, d'une boîte First Blood, parce que quand on vous a parlé de Conquest, on vous a expliqué qu'il y avait deux modes de jeu. Un mode de jeu qui était plutôt bataille de masse, et puis un mode de jeu qui était plutôt escarmouche. Et on vous a expliqué en fait que Parabellum avait prévu des startups pour se lancer, euh, préférentiellement dans cette version escarmouche qui vous permet ensuite de faire transfuge de vos figurines euh, vers Conquest, donc d'avoir un premier pied euh, dans le jeu. Voilà, je vais vous présenter un peu le contenu, euh, la politique, que je trouve très très bonne, puisque vous avez vraiment une boîte qui est pensée pour deux joueurs, avec deux livres de règles, avec deux armées évidemment. Et puis, euh, on va regarder aussi euh, la qualité des figurines, dont on peut quand même dire qu'elle a passé un sacré gap. Allez, c'est parti pour regarder ensemble ce qu'il y a dans cette boîte First Blood Conquest. Donc pour l'instant, euh, la seule First Blood to Starter, euh, c'est la euh, Vadroom contre Old Dominion. Ça tombe bien, moi, c'est mes deux armées préférées. Donc dans cette boîte, il va y avoir euh, 50 miniatures. Je retourne euh, le pack. Voilà, là, on nous présente c'est le contenu donc on va avoir deux chefs d'escouade euh, je vous rappelle que first blood c'est euh, la version escarmouche hein, euh, de conquest puisque vous avez la possibilité de commencer conquest soit avec des starters player one soit avec euh, un tout starter first blood et euh, en jouant soit à conquest comme la vidéo que je vous ai montrée où là il y a des standees et puis euh, vous allez jouer en régiment soit en jouant les figurines un peu comme légion quoi à, à l'unité elles sont regroupées mais euh, elles sont à l'unité donc euh, ici on va avoir donc deux propositions d'armée donc on a deux chefs d'escouade euh, on va avoir ensuite euh, des troupes et puis euh, des forces un peu plus un peu plus balèze hein. donc un chef d'escouade 12 euh, 12 troupiers euh, alors pour les euh, pour les hall dominion on va avoir des euh, euh, keres ou des moroi je sais pas si je prononce bien ou alors euh, 12 légionnaires ou Enfin, 12 légionnaires ou euh, 12 euh, Pretorian Guard. Alors là en fonction du montage j'imagine. Et puis côté Wadroom on va avoir 12 Hunter ou euh, Slinger. Et puis euh, 12 euh, Buddha ou Brave. Euh, voilà, on... je vous montrerai ça de toute façon. Donc suivez-moi sur Instagram parce que je vais monter et peindre ces figurines assez rapidement. Puisque je vais vous proposer un euh, let's play de ce mode de jeu que je trouve extrêmement alléchant parce qu'il permet de mettre un pied dans le dans le monde de Conquest sans forcément dépenser beaucoup d'argent. Moi là j'ai bénéficié des 20% de jeux et trollerie plus le code promo Pierrot euh, qui rajoute 5%, enfin qui, qui met 5% après les 20%. Et du coup j'ai payé ce starter là une centaine d'euros. Euh, attention au moment où cette vidéo sort, euh, la promo de Noël... Est terminé et maintenant on est à 15% de réduction au lieu de 20 mais le code promo pierrot s'additionne toujours donc n'hésitez pas à en user et en abuser allez je vous propose qu'on regarde euh, ce qu'il y a à l'intérieur alors déjà euh, ça vaut ce que ça vaut hein, euh, euh, c'est un carton qui est quand même assez noble euh, c'est à dire que c'est un carton que je trouve beaucoup plus épais euh, que les autres donc c'est pas une boîte one-shot quoi on n'est pas sur les boîtes flex euh, comme on peut voir dans certains c'est vraiment une boîte que vous allez pouvoir euh, conserver euh, je sais pas si c'est un intérêt euh, de le faire mais euh, voilà sachez que vous pouvez le conserver alors petite particularité dans cette boîte et j'y reviens tout de suite à l'intérieur on va retrouver les règles euh, de first blood euh, qui sont cette fois ci donc les règles 2.0 alors dans cette boîte, il y a deux livrets. Là, vous n'en avez qu'un seul parce que j'ai donné un de mes livrets à Loïc pour travailler le let's play qu'on va vous proposer au mois de janvier. Donc normalement, dans cette boîte-là, il y a deux livrets. Donc c'est vraiment une boîte qui est pensée pour deux personnes et que chacun reparte avec son armée et avec son livret de règles. C'est assez rare quand même pour le dire, parce que par exemple, euh, ben, je prends l'exemple de Star Wars Legion, vous aviez un corset avec deux armées vous n'aviez qu'un seul livret à l'intérieur. Euh, là, il y a vraiment deux livrets, chacun part avec son livret, donc la boîte elle est vraiment pensée pour être euh, communautarisée et être achetée euh, avec, un, avec un copain. Actuellement, ce livret euh, est en anglais, euh, ok euh, Sachez que la traduction euh, par la communauté française, euh, en fait, Parabellum s'appuie énormément sur les communautés dans les pays, euh, la traduction est en train d'être faite, c'est eux qui ont fait la traduction euh, de euh, Conquest. Ils sont en train de faire First Blood, c'est actuellement en cours de relecture, donc ça va tomber incessamment sous peu, il euh, y a 2-3 relectures encore à faire, ça sera ensuite soumis à Parabellum et ça sera publié sur le site internet de Parabellum euh, en téléchargement PDF gratuit, donc euh, voilà, il n'y a pas d'excuses. Et puis ensuite, s'ils le font comme pour la première fois, ce petit livret en français euh, devrait voir le jour. Mais euh, pour le coup, euh, il me semble qu'il sera vendu. Il faudra vous rapprocher euh, de vos euh, de vos euh, de vos magasins pour ça. Ensuite, à l'intérieur, on va euh, retrouver deux euh, on, ouais, deux livrets, deux petits livrets là euh, tac tac euh, avec. Euh, des explications sur, euh, en fait, First Blood et sur les bandes que vous pouvez euh, créer. Donc là, on est sur le livret Wardroom et ça vous fait... Euh, en fait, c'est des compos, c'est des propositions de compos. Et on voit en fait qu'en changeant euh, le chef, euh, on change quand même de façon assez significative euh, le, le, le profil de l'armée. Euh, mais qu'on peut avoir euh, le même chef avec des compos, euh, des compos différentes. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa je trouve de nous proposer comme ça euh, quatre euh, listes d'armées clés en main. Euh, pour se lancer dans euh, First Blood. Bien entendu, dedans il y a euh, la liste de euh, la boîte puis après vous avez un petit communiqué euh, sur euh, le site internet, et puis euh, également sur <coughs> euh, le builder, hein, puisque vous avez un builder euh, sur le site de Parabellum, qui vous permet à la fois de faire vos armées de Conquest, et à la fois de faire vos armées de First Blood. Et donc voilà, on a le même euh, document, mais pour euh, donc les All Dominion, donc là aussi, hein, l'idée c'est de dire, bah euh, tiens, euh, euh, voilà, toi tu as acheté la boîte pour avoir les All Dominion, donc... Euh, euh, tiens prends euh, ton livre de règles et prends ta fiche euh, de, de quatre listes d'armées. c'est ça qui est sympa quoi, c'est que tout est en double euh, dans la boîte et euh, c'est euh, novateur je trouve, euh, comme idée c'est vraiment génial alors après on va avoir euh, un euh, un bouquin un petit bouquin qui est bien sympa je vais, je vais pousser la boîte ici <rire> Voilà, mettre comme ça, euh, on va avoir un petit livret qui est bien propre, je trouve, franchement, euh, bien clean. C'est du fluff. Alors, ce fluff, il est en VO, ok, actuellement, euh, mais je, il y a énormément euh, d'endroits de, où vous pouvez récupérer le fluff, le fluff en, en, en VF. Il y a des vidéos qui ont été faites sur le site de jeux et trollerie. Il y a des traductions et des propositions qui ont été faites pour chaque faction. Évidemment, euh, on n'a que le fluff euh, des, euh, des Wardromes. Et, euh, alors, c'est pas vraiment un fluff, c'est un speech. Hein, euh, c'est un speech sur, euh, sur, les, sur les deux personnages. Et le fait qu'ils se poutrent la gueule. Et puis surtout, eh ben, euh, c'est fourni avec des scénarios. Des scénarios avec un S. Donc, il y en a plusieurs. Et on est capable de vous vendre une boîte avec un max de figurines pour 100 balles. Et on y met des scénarios. Suivez mon regard. Vous aurez compris qu'il y a certaines concurrences qui feraient bien de se remettre sérieusement en question. Je suis agacé, excusez-moi. Euh, voilà, donc on a des petits scénarios de déploiement avec des objectifs, des game length. Donc euh, voilà, c'est pas, pas grand chose. quoi. Et à la fin, on a euh, les fiches de perso. Je rappelle, vous allez le voir, que vous avez des cartes qui sont ce qu'on appelle des cartes d'activation. Euh, et qu'elle ne supporte pas le profil pour la simple et bonne raison que les profils doivent pouvoir être mis à jour à tout instant et donc ils sont récupérables euh, sur internet mais là vous avez le profil de base qui vous est quand même proposé voilà, donc euh, vous avez tous vos profils qui sont dans ce livret pour les deux armées alors là par contre, ce livret, il <rire> n'y en a qu'un seul ensuite, euh, on va retrouver quelque chose que euh, moi je ne m'attendais pas à avoir euh, dans euh, la boîte, c'est euh, la fiche de montage. C'est vrai que euh, Parabellum ne donne pas les fiches de montage non plus, c'est même eux qui ont commencé par euh, le faire en les proposant sur internet. Euh, et là, euh, ben, vous les avez, vous les avez directement euh, directement dans le, dans le bouquin. Je trouve que c'est une bonne chose. Moi, moi je. je... Je me bats pour le retour de, de la fiche de montage dans la boîte. Je trouve que c'est normal de la mettre. C'est important. Euh, c'est du papier recyclé. Donc euh, je pense pas que ce soit impactant euh, au, niveau, euh, au niveau impact sur la nature. Euh, voilà, je suis pour les, les notices de montage dans les, dans les bouquins. Et donc effectivement vous avez des variables hein, en fonction, soit vous faites un, un, un, un break, soit vous faites un, un blood. Euh, là, n'hésitez pas à aller sur le Discord pour euh, savoir euh, ce qu'il est judicieux euh, de monter. Euh, moi, je pense que je vais aller faire un tour euh, un tour pour, pour voir ce qui est intéressant de faire. <rire> euh, voilà. Et puis là, vous avez euh, le Big Boss, le Predator. Et puis ensuite, j'imagine qu'on passe chez les Old Dominion. Voilà, exactement. Euh, donc, plutôt sympa. Allez, ensuite, on va avoir euh, le set de cartes. Donc, c'est un set de cartes euh, qui est un set d'activation, ok Donc vous avez les cartes Hold euh, Dominion, et puis les cartes Wadroom. Euh, Ici, il y a un QR code que vous pouvez flasher pour être euh, renvoyé directement, en fait, sur le site de Parabellum, et pour voir le profil en fait, du Légionnaire, euh, du Kers, euh, du Xilliarch. Euh, Donc voilà, vous flashez ça, et vous êtes renvoyé directement sur la fiche du perso. C'est plutôt assez intéressant. Euh, derrière, bien entendu, alors ça c'est une carte promo, c'est une carte promo pour le pour le, le, le builder et donc, ben, comme d'habitude, hein, le dos le dos n'est pas pas normalement reconnaissable. Alors attention, vous voyez des fois, il y a des petites euh, petites imperfections d'impression. Euh, C'est dommage parce que là, en l'occurrence, ça touche au chef et donc euh, bon, voilà, mais il euh, faut vraiment que votre adversaire soit, soit, soit, soit, ait l'œil pour repérer ça. Et puis vous, ben, bah, vous tirez pas au hasard. Normalement, vous avez classé votre main, donc vous savez ce que vous allez tirer. Et je rappelle que vous avez le droit d'aller regarder euh, l'organisation de votre armée à tout instant. Euh, là, il y a un petit bémol, c'est que je trouve que c'est pas euh, très très bien découpé. Ici, là, vous voyez. Euh, franchement, je trouve que voilà, c'est pas euh, c'est pas très très propre, quoi. Le, normalement, le ça aurait pu être plus plus classe. Ça fait un peu découper euh, pas à la mano, mais ça doit faire partie d'une grande planche. Et puis c'est. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me gêne. On voit des petits points blancs là sur les côtés. C'est pas top, top, top. Euh, voilà, c'est la seule remarque que j'ai à faire sur la boîte. Et puis sinon, moi ce que je vais faire, étant donné que je me lance de plus en plus dans le jeu, c'est que je vais les sliver. Et je vais reproduire cette impression-là. Et en fait, je vais mettre les caractéristiques sur la carte. Et à chaque fois que les caractéristiques changeront, j'aurai juste une feuille à réimprimer et à mettre dans mon sleeve. Parce que moi, je m'y fais pas et que j'aime pas avoir une feuille euh, en side pour jouer. J'aime bien avoir euh, tout sur sur la même carte. Je suis, un, je suis un enfant de de Star Wars Légion, je suis un enfant d'X-Wing. Euh, et euh, j'ai toujours aimé avoir mes profils sur mes cartes. Donc je pense que je vais sleever et je vais... Un... Intercaler une, une, au moins une barre ici, là, avec, avec les caractéristiques pour les légionnaires, pour les cartes pour, pour, euh, voilà, pour les prétoriens, pour chacune de mes, de mes figues. Si je me bolide pour le faire, je vous en ferai bénéficier en mettant ça sur le Tipeee. Alors ensuite, bah, les figues. Donc, euh, ce qui est bon à savoir, c'est que, à l'intérieur de la boîte, on va quand même retrouver, donc, les socles, évidemment, mais aussi les steady. Pourquoi on va mettre les steadies à l'intérieur Parce que on doit à tout instant pouvoir prendre ces figurines et les emmener vers une partie de Conquest. Et donc pour pouvoir les, les, les faire un transfuge de First Blood à Conquest, on doit avoir les Steadies pour pouvoir les regrouper en, en régiment. Donc c'est prévu. Ce n'est pas parce que vous avez acheté un tout-starter Conquest que vous abandonnez votre compatibilité avec avec avec Conquest. First Blood est totalement euh, compatible, et vice-versa, puisque quand vous achetez une boîte Conquest, vous avez vos Stadies, mais vous avez également euh, les socles uniques pour les figurines. Je rappelle que First Blood se joue sur des petits socles euh, ronds, alors que euh, Conquest se joue en régiment Steadies. Euh, On vous a déjà expliqué tout ça dans euh, les vidéos qu'on a faites, donc je vous laisse vous y reporter. Donc il y a euh, 50 figurines, quand même. Donc il y a quand même de quoi faire. D'accord et puis là, en, en « Lose », vous avez euh, vos, euh, vos héros, voilà, qui sont posés ici. On va zoomer un coup. Voilà. Alors, euh, je rappelle qu'on est sur une échelle qui est euh, largement supérieure à la concurrence. Elle est même supérieure euh, à « Games ». On est sur une qualité qui est légèrement en deçà, euh, de ça de Games, mais qui est largement euh, au-dessus euh, de euh, ce qu'elle était euh, au lancement du jeu. Euh, là aussi, euh, je vous laisse vous référer euh, à mon Instagram. Je vais monter ces figurines-là, euh, sous-poucher et monter ces figurines-là euh, cet après-midi. Donc n'hésitez pas euh, à me suivre sur Instagram, c'est là que je euh, publierai euh, mon travail euh, pour, euh, pour le jeu. Voilà, je vous laisse voir un petit peu les détails des figues, mais euh, je pense que ce sera quand même plus parlant de les voir monter. Euh, mais euh, on est quand même sur, euh, sur du propre. Euh, je pense que là, euh, sérieusement, il euh, y a un vrai gap qui a été franchi. Et puis euh, Esquisse Miniature euh, euh, le disait euh, très bien. Euh, on est sur une échelle qui est beaucoup plus grande et euh, je trouve qui, euh, qui, est, euh, voilà, qui autorise euh, une expression euh, forte. Euh, là c'est toujours la même. Voilà, là on passe à autre chose. Wardroom aussi. Alors c'est très classe le Wardroom, parce qu'il y a plein de plumes, il y a plein d'effets comme ça. C'est vraiment. Euh, bah, c'est superbe quoi, ça fait un peu Aztèque. C'est les orques. Concrètement, on dira que c'est les orques, mais ils sont, c'est un mélange entre les orques et les et les lézards en fait de Warhammer. Et je trouve qu'au niveau du fluff, c'est super bien senti. Moi, je, je suis assez fan de l'univers Aztèque et Maya. Et euh, bah là on est euh, là on est servi. quoi. Là franchement, je pense qu'on est on est bien servi. Quoi. Voilà, on a des têtes.. On a des têtes qui sont plutôt top. Voilà, un peu les détails de la, de la grappe. Il faut que j'enlève ce qui est en dessous. Voilà, j'espère que vous voyez bien euh, ce qui est à l'intérieur. Parce que on m'a gentiment fait remarquer que je pas présenté les boîtes de façon assez grosse. Donc euh, voilà, là vous avez les détails. Voilà, wardroom encore. Et puis, bah, là, on, on passe Hall euh, Dominion. Alors, je trouve que les Hold Dominion, euh... ouais, c'est classe. quoi. Franchement, elles sont ouais, elles sont ultra propres. Ouais, franchement, c'est vraiment clean. Je trouve. Ouais, le corps, là, est vraiment classe. Les boucliers. Les visages. Les armures. Les détails d'armure. Il euh, y a un vrai gap. Hein. Franchement, j'ai hâte de, de monter tout ça euh, pour voir ce que ça ce que ça donne. Ça c'est encore du Wardroom. Donc je passe Wardroom. Euh, comme j'ai ouvert la boîte et que j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, euh, ça a un peu bougé. Ça c'est les euh, c'est les troupes, donc un peu démoniaques euh, des Wardrooms. avec. Euh, avec leur visage de damnés, ces espèces de morts vivants. Hein. On avait un peu parlé du fleuve dans la vidéo de présentation. Et l'avantage c'est que c'est des troupes qui ne fuient jamais, ils font pas de test de morale. Euh, dans le quoi, ouais, je peux vous dire que c'est putain impactant parce que la partie qu'on a faite ensemble, il euh, y avait énormément de, de fuites euh, à l'issue des, des, des pertes. Euh, je sais que Henri a, a pas mal perdu de troupes euh, comme ça. Euh, pendant notre let's play, bon bah ben, Wardroom, il n'y a pas de test euh, de morale à faire. Voilà, je ne vais pas euh, aller plus avant, parce que là, on se retrouve dans la récurrence euh, des plaquettes. Euh, J'ai fait euh, le tour euh, de cette unbox First Blood. Voilà, j'en termine avec euh, donc cette présentation de Conquest First Blood de chez Parabellum. Euh, pour conclure, hein, je reviens sur cette excellente idée, hein, qui est de vous proposer une boîte euh, à euh, à peu près 50 euros par faction, du coup puisqu'on est aux alentours de 100 110 euros avec les offres qui sont actuellement chez Jeux et Trolleries et euh, le code Pierrot. Euh, J'aime beaucoup l'esprit, c'est vraiment, euh, vraiment pensé deux joueurs avec deux livres de règles, avec deux, deux euh, livrets euh, de listes d'armées, euh, la possibilité de transfuge vers Conquest, qui est quand même assez intéressante puisqu'on a quand même nos steadies qui nous permettent hein, de, de basculer d'un jeu à un autre. Euh, voilà, il y a une vraie politique, il y a une vraie stratégie, en fait, de la part de Parabellum, qui est de proposer à la fois de l'escarmouche et du jeu de masse. Moi, je suis plus jeu d'escarmouche que jeu de masse, donc je m'y retrouve. Et puis, je n'ai pas euh, cette appréhension de dire que j'investis dans un jeu en me privant euh, d'un autre. Euh, C'est quand même malheureusement euh, trop souvent le cas chez certains éditeurs. Euh, là, on est euh, crossplay. Euh, et euh, c'est vraiment euh, un super bon point euh, de leur part à ce jour, euh, au moment où la vidéo sort vous avez toujours encore euh, moins 15% chez José Trollery euh, sur ce genre de proposition n'oubliez pas d'utiliser le code Pierrot pour avoir 5% supplémentaires. je vous donne rendez-vous sur mon Instagram je vais sous-coucher les figurines je vais euh, les euh, monter enfin euh, oui, les sous-coucher, les monter et les peindre je fais les choses dans cet ordre là euh, je publierai des images sur mon Insta et courant janvier on vous jouera une partie de First Boot pour que vous ayez les sensations et que vous preniez bien conscience des dynamiques que l'on retrouve alors il y a sensiblement les mêmes choses qui se passent hein. les profils sont les mêmes on utilise les mêmes pouvoirs on utilise les mêmes notions de ZD, on utilise les mêmes notions de déploiement aussi, mais là on est sur de l'escarmouche plutôt que sur du combat de masse. Du coup, on a tout le sel de The Conquest avec la simplicité du jeu d'escarmouche et surtout le caractère peu impactant financièrement de se lancer dans ce genre de proposition. Voilà, vous l'avez compris, Parabellum, c'est pour tout le monde. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre, sinon je ferai intervenir des spécialistes. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et à très bientôt pour la suite de Conquest sur la page. Allez